Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment faire des dégradés avec le pinceau Donc là j'ai déjà fait un dégradé, donc entre le rouge, le rouge et le orange en fait Donc là je vous montre les différentes couleurs qu'on va utiliser pour celle-ci Donc c'est le rose, le orange fluo et le jaune fluo Donc c'est les vernis 3 en 1 freedom que vous retrouvez sur le site www.yournelles-international.com ou .fr à la fin donc euh, on va appliquer tout d'abord le rose sur le haut sur environ euh, on va dire à peu près un quart de, de la capsule ensuite sur l'autre quart on va appliquer donc le orange fluo qui ressort toujours très très mal en vidéo alors qu'en vrai il est vraiment très très beau. Et sur le reste de la capsule je mets le jaune fluo. Alors pourquoi je remonte euh, le jaune aussi haut comparé aux autres couleurs Tout simplement puisque en fait on va venir tirer la couleur du haut vers le bas. Maintenant donc avec notre pinceau qui est bien propre et bien séparé au niveau des poils, on va venir tirer vers le bas. Pour tirer la matière et pour la mélanger donc là je ne retire pas la matière de mon pinceau il se peut que vous euh, mettiez un peu de temps à réussir à maîtriser euh, le dégradé de cette manière Donc, je vais vous montrer également une autre technique un peu plus loin dans la vidéo euh, pour, euh, pour réussir à bien Égaliser. Donc là, vous voyez que notre jaune, on le voit plus tellement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré de mon pinceau le surplus et j'enlève un petit peu la matière sur le bord pour garder vraiment cet aspect plus jaune sur l'avant. Ensuite, donc, je catalyse et je remets une seconde couche. Cette fois-ci, on peut descendre un tout petit peu plus bas vu que je prends un peu moins de matière. Donc là, vous pourrez bien sûr utiliser d'autres couleurs. Mais je vous conseille quand même d'utiliser des couleurs assez, assez proches les unes des autres qui puissent, puissent bien se, se mélanger, se fondre. Donc voilà, je sépare bien mes petits poils. Je fais bien attention que mon pinceau est bien propre. Donc je l'ai bien nettoyé avant de continuer mon nail art. Et donc je vais tirer. Et là, on voit que le rose se mélange au orange. Et de plus en plus voilà on descend et ça devient de plus en plus clair donc voilà on fait de la même manière donc là je trouvais euh, justement que c'était pas 100% bien mélangé. donc ce que j'ai décidé de faire c'est d'utiliser une deuxième technique voilà c'est une technique que j'aime beaucoup aussi qui permet en fait de, de bien finaliser euh, finaliser le, le, le mélange des couleurs et donc, euh, voilà, qui permet de, de balayer, en fait, la couleur de droite à gauche et de bien mélanger. Alors, je ne vous conseille pas de faire ça à la première couche, mais sur la deuxième couche, vous pouvez le faire. Voilà, si vous voulez voir d'autres vidéos de Nail Art, euh, on peut se retrouver donc, dans la formation euh, si vous le souhaitez. Et donc là, je mets la finition. Bien sûr, on catalyse toujours avant. Hein, et voilà le résultat final après catalyse. Donc voilà, j'espère que les vidéos de Nail Art vous plaisent et je vous en prépare d'autres très prochainement. A bientôt